Yo, spéciale dédicace au disque rayé, au disque rayé, au disque rayé, au disque rayé. Si on se donne la main c'est deux par deux Et c'est pour marcher dans les rangs Mets ta capuche il pleut, on n'est pas chez tolérant Itinérance, ouais mais ça reste les rangs. Qui font beau temps ou errance, ouais mais ça reste ton errance Tu sautes pas dans les flaques Et tu tiens bien, défaut pas dans les sacs Défaut t'études vers la même façon, tu voulais devenir quoi Heureux, c'est pas un taf. et devine quoi Tout le monde est sûr que tu peux faire mieux alors écoute bien les conseils Fais en bon usage, on a tous fait les crises existentielles. Mais on est devenu sage quand même. Écoute bien les conseils, fais plus, donne-toi des mêmes. Toi, écoute bien les conseils. Un jour tu donneras les mêmes, l'espoir se reflètera. Ça laissera des séquelles, l'histoire se répétera. Mais on ira qu'elle bégaye, disque et raye. Attention, ment pas sur la marchandise, mais connais trop bien la chanson pour être prêt à changer de disque. Et disque, disque et raye. et disque, disque et raye. et disque, disque et raye. et disque, disque. Et raye. Et disque, disque. Ils disent que Et qu'on tire pas vraiment de son Ils Nous disent qu'on risquerait, mais nous on monte le son parce qu'on connaît la chanson de façon. On est en bout. La piste où nous dansons pense qu'on n'en verra jamais le bout. Ils disent que disent qu est que le beat est oppressant. Nous disent que piste est raide comme la justice d'un autre temps. Ils disent que ce qui cède n'est pas pour autant qu'on s'entend. S'entend si on se répète, c'est pas pour autant qu'on s'entend. Si on surpasse, c'est pour faire mieux que l'autre. On brille que si les termes, on te brille d'enfer, mais note et vrai si les termes ne sont pas respectés. On te force et tu vas faire tout douter, on te laisse douter. Dès lors que tu la fermes, il faut que tu passes ton bac, faut que tu passes ton permis. Faut que tu fasses ton sac, faut pas trop que tu restes enfermé, pas trop que tu sortes non plus. Tu penses à tes études, faut que tu planches et raison de plus pour que tu flanches et t'exécutes. Et s'il faut casser tous tes tripes, on sera pas tendre, ce sera mérite. Et s'il faut se baser sur des mythes, faut pas t'attendre à la vérité. Et s'il faut passer sur l'éthique, cracher sur des idées. Et s'il faut marcher sur des types, on va t'apprendre à pas hésiter, y aura pas de dissensus. Rien n'a dépanné, pas de disque en plus que celui qui est déjà dans la bécane qu'importe ce que ça coûte ou ce qu'on risque de payer Va t'apprendre à pas écouter ceux qui disent que disque ray Ils disent que disque ray, ils disent que disque Ils disent que disque ray, ils disent que disque ils disent que disque est qu'on tire pas vraiment de leçon Nous disent qu'on risquerait, mais nous on manque le son Parce qu'on connaît la chanson de façon On est en boucle, la piste où nous dansons Pense qu'on n'en verra jamais le bout Ils disent que disque est rayé, que la vie t'est oppressant Nous disent que piste est raide, comme la justice d'un autre temps Ils disent que celui qui zète n'est pas pour autant qu'on s'entend S'entend que si on se répète, c'est pas pour autant qu'on s'entend Ils disent qu'on se répète ils pichent qu'on se répète, ils vivent ce qu'on se répète. Et nous on se fiche qu'on se répète, et nous on fiche on se répète. Bien avisé d'en prendre la graine, au risque qu'on s'entête à pas briser ce qui nous enchaîne. Pendant qu'ils disent que disquerait nous on s'enjaille, ils disent que risque est Mais nous tu vois bien qu'on s'engale, tu vois bien qu'on s'emballe. C'est pas qu'on s'emballe, juste tu vois bien qu'on le sent pas. Quand tu sens bien qu'on va s'en parler dessus, disque disque et disque disque ray. et disque disque ray. et disque disque.